Retrouvez-moi chaque semaine avec de nouvelles vidéos, de nouveaux contenus. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait. Un pouce bleu, ce sera toujours appréciable pour la chaîne et pour notre soutien. Bon visionnage, à très bientôt les amis. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Bonjour chers internautes, bonjour chers abonnés, bienvenue dans ce live. Nous voilà donc dimanche pour le chapitre 3 de Sur les pas de Jésus. J'espère que vous allez bien que vous avez passé une bonne semaine, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, dimanche dernier, la connaissance de la parole. C'est très important la connaissance de la parole parce que c'est ce qui nous permet à nous de, de nous enrichir, d'enrichir notre connaissance pour aller vraiment dans le sentier de la vérité sur les pas de Jésus. Dieu, lui, n'approuvera jamais celui qui ne connaît pas les saintes paroles, les saintes écritures. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Et ça c'est dans le psaume 119, verset 105. Lorsqu'on obtient le salut à travers le, le don euh, ineffaçable du, du Seigneur Jésus-Christ, on ressent quelque chose immédiatement. D'abord, on ressent le désir si d'apporter cette bénédiction à tous ceux qui sont perdus dans le monde. Ensuite, poussé par le Saint-Esprit, on entame quelque part son ministère personnel, histoire de gagner des âmes pour le royaume de Dieu. Lorsque nous nous préoccupons de gagner notre pain quotidien, par exemple, nous devons travailler sans relâche. C'est seulement grâce à la sueur de notre front que nous l'obtiendrons. Pour faire quelque chose en faveur de l'œuvre de Dieu, nous devons faire suer nos cœurs devant Dieu, à la recherche de sa sainte volonté, pour nos vies à nous. Cela n'est possible qu'en connaissant les saintes écritures. Lorsque, quelque part, à la recherche d'âme, il doit être conscient d'une chose, il va, quelque part, affronter les forces spirituelles du mal. Sa lutte ne se situe alors plus sur le plan matériel, finalement, mais sur le plan spirituel, car il devra combattre les esprits qui dominent ce monde ténébreux. Pourquoi En fait, pour quelle raison D'abord, c'est pour euh, remporter la victoire. Vous devez très bien connaître la parole de Dieu, puisque c'est la seule arme dont nous nous disposons pour vaincre les armées démoniaques. Il est écrit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à deux tranchants, pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. » Elle ne juge personne. Il n'y a pas vraiment de, de différence par rapport à ça. Les sentiments et les pensées du cœur. Ça, c'est dans Hébreu, chapitre 4, verset 12. « Cherchant d'une manière générale à armer les chrétiens », ça nous donne la recette de l'armature, si vous voulez, de l'armure, l'armure de Dieu. Selon Éphésiens, verset 6, chapitre 10, enfin, 10 à 18, ça parle de la Sainte Parole comme une véritable épée du Saint-Esprit. Le chrétien doit la connaître afin qu'il puisse l'utiliser lui-même pour, pour se défendre, pour se défendre contre, le, le, contre les forces du mal. Euh, D'ailleurs, le Seigneur Jésus, lui, lors de la, de la tentation dans, dans le désert, a utilisé cette méthode, cette parole. Il est intéressant de voir que Satan, en sachant cela, a utilisé la même parole, en fait, pour le tenter. Ceci étant, notre Seigneur Jésus, lui, l'a de nouveau utilisé pour vaincre. Et ça, c'est écrit dans Matthieu, chapitre 4, verset 1 jusqu'à 11. Ce qui marque la victoire de notre Seigneur Jésus pendant la tentation, exclusivement le « il est écrit », suite auquel il citait un passage des Écritures. « À plusieurs reprises, nous avons eu l'opportunité de constater l'efficacité de la parole de Dieu au moment des prières réalisées en faveur des personnes perturbées. Une jeune fille très forte était possédée possédée par une légion de démons. J'avais quasiment épuisé toutes mes forces physiques et invoqué exclusivement le nom du Seigneur Jésus. » Ça, c'est un prêtre qui témoigne. Pourtant, cette dernière n'était toujours pas délivrée de sa possession. Comme quoi les esprits, les esprits peuvent aller euh, au-delà même euh, de cette protection et peuvent être beaucoup plus puissants qu'on ne le croit. <rire> ce ne fut qu'en citant aux démons un passage de la parole de Dieu, et en leur ordonnant ensuite de sortir définitivement de ce corps, au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est à ce moment-là qu'elle en a été délivrée. Donc, le Seigneur Jésus-Christ est extrêmement important au niveau des armes pour vaincre les démons. C'est important de savoir, il est nécessaire de, de recourir à une citation biblique, afin que les démons sachent, et se rappellent, surtout n'oublient pas, que celui leur ordonne de sortir a réellement la connaissance des droits qui lui ont été conférés par le seigneur jésus-christ lui-même en personne le diable doit être certain que le chrétien lui-même n'est pas un ignorant qui tente de se montrer n'est pas si faible que ça par ailleurs nous devons montrer à satan que nous sommes de dieu et qu'à travers le seigneur jésus-christ il nous a octroyé des résistances contre les démons. Que nous sommes conscients de nos responsabilités vis-à-vis -vis de, des promesses du Seigneur Jésus-Christ, c'est important de ne pas l'oublier, c'est une arme qui nous permettra à nous de vraiment convaincre Satan qui s'attaque à beaucoup plus puissant qu'un seul être humain et qui n'est pas seul. Gardons dans nos cœurs, pour cela, on, il, était con, il est conseillé quand même à tout le monde de lire la Sainte Bible, pour ça, dans sa totalité, parce qu'il faut bien connaître la Bible. Alors, comment lire Vous allez me dire, mais comment lire la Bible Il y a tellement de choses qui sont métaphoriques, c'est tellement compliqué à comprendre. Il faut la lire pour se rendre compte. Il y a, il y a un message qui est, qui est donné dans cette Bible. Beaucoup de gens se découragent en lisant la Bible, parce qu'il y a 66 livres quand même. C'est pas rien et il y a beaucoup de choses. Ben, c'est compliqué voilà parce qu'ils euh, en fait ils ne comprennent quasiment rien dans la bible <rire> c'est ça le truc et ce qu'ils sont en train de lire euh, pour eux c'est du charabia. d'autres se perdent dans les généalogies les nombres présentés par l'ancien testament cependant alors déjà je vous rassure toute écriture est inspirée de dieu et utile pour enseigner pour convaincre pour corriger pour instruire dans la justice selon timothée chapitre 3 verset 16 par exemple bien que l'étude des écritures soit difficile à comprendre compliquée et même fatigante, elle constitue quand même cependant la parole de Dieu, que nous n'arrivons pas à comprendre maintenant, sera éclaircie demain. L'important, c'est d'en avoir la connaissance. Car pourquoi Car tôt ou tard, elle produira un effet efficace sur nos problèmes. C'est important de le savoir. Vous ne devez pas être préoccupé par ce que je vous dis, euh, de lire la Bible, parce que le, par le contenu de la Bible, même si vous ne comprenez pas tout, par certains passages bibliques, car en réalité, jamais un homme en ce monde n'a eu la capacité d'interpréter entièrement la Bible, si ça peut vous rassurer. C'est d'ailleurs l'une des raisons de l'existence de divers types d'églises dans ce monde. Chacun interprète la Bible à sa manière. Voici certains conseils utiles pour une lecture correcte de la Bible. Tout d'abord... Avant d'ouvrir la Bible, vous devez faire une prière, mais une prière sincère, pas une prière, pas quelque chose que vous allez réciter par cœur. Par exemple, puisqu'on parle de prière, « Notre Père qui est aux cieux », tout le monde connaît la prière, « Que ton nom soit sanctifié ». Quand on prononce ces phrases, « Notre Père qui est aux cieux », c'est « Dieu, toi, toi qui es là-haut bon, », vous n'êtes pas obligé de réciter, mais vous pouvez dire « mon Dieu, toi qui es là-haut, est-ce que tu m'entends Que ton règne vienne. Vivement que tu viennes. Vivement que tu arrives sur terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça c'est pas compliqué à comprendre, on peut le dire avec son cœur et le comprendre. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ou de ce jour. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons parfois. Il faut être sincère avec. On peut pas dire comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, c'est pas vrai. On pardonne pas toujours à ceux qui nous offensent. C'est pour ça qu'on doit être, il faut vraiment être franc et sincère quand on prie. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi parfois à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, ne nous mets pas dans des situations où Satan va nous, va nous éprouver. Ne nous soumets pas à la tentation du mal, mais délivre-nous. C'est important, là je vais donner un exemple de prière, mais le mieux, il est convenable de lire quotidiennement trois chapitres de l'Ancien Testament, euh, et deux du, du Nouveau d'ailleurs. Pour lire la Bible, choisissez un lieu calme et soyez assis, mais jamais couché. La lecture ne doit jamais être rapide, bien au contraire, elle doit être posée en observant les ponctuations car elles sont très importantes pour une meilleure compréhension de ce qui est écrit. Observez très attentivement les verbes, ils expriment toujours, mais toujours une action. Notez les mots incompris et cherchez plus tard leur signification dans le dictionnaire. Comme ça, quand vous les redirez ces mots-là, elles viendront du cœur parce que vous saurez ce que vous dites, vous comprendrez. Si vous ne comprenez pas un passage biblique, n'interrompez pas votre lecture. Parce qu'avec le temps, lorsque vous le lirez, vous le comprendrez plus clairement. Ne laissez jamais pour demain les chapitres que vous devez lire aujourd'hui. L'accumulation de lectures vous découragera certainement. Il y a des gens qui n'aiment pas lire. Ayez bien en tête que le diable mettra tout en œuvre pour que vous ne la lisiez pas, cette Bible, dans son intégralité. Et il sait très bien que si vous poursuivez cette bonne lecture dans la Bible, vous serez bien plus fort et vous aurez bien plus de foi, et donc vous serez dangereux pour lui. Le seul moyen d'éveiller en nous-mêmes, d'éveiller ceux qui vous écoutent, ceux qui sont là avec vous, ça consiste en fait à décrire des passages bibliques. C'est ce que je fais un peu avec vous d'ailleurs. Le plus grand des témoignages rendus par une personne n'aura jamais l'effet de la parole de Dieu. Lorsque nous utilisons le témoignage de personnes bénies, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose de très important. C'est dans le but en fait de transmettre, de transmettre de la force, afin qu'ils prennent aussi la disposition de prier et de rechercher Dieu, et en lui, la solution à leurs problèmes. Nous ne pouvons réussir à ranimer, si vous voulez, et à procurer davantage de foi à chacun qu'en administrant la parole de Dieu. Il est écrit, ainsi la foi vient de ce qu'on l'entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Ça, c'est Romain, chapitre, verset 10, chapitre 17. De nombreux chrétiens sont ridiculisés face à, à l'opinion publique lorsqu'ils citent des paroles bibliques de façon incorrecte. Moi, je peux être ridicule envers les personnes qui tombent sur cette vidéo et qui m'entendent parler de Jésus. Les gens zappent parce que pour eux, c'est de la connerie. Parce que pour eux... Ce sont des gens qui sont ignorants, ignorants de, de, de la parole des Saintes Écritures. Voilà. Mais ces gens-là, il ne faut pas être méchant avec eux, il faut simplement comprendre. Un ignorant, il ne faut pas le taper parce qu'il ignore quelque chose. Il faut peut-être l'enseigner ou alors peut-être l'informer. On ne peut pas obliger à quelqu'un de comprendre et d'apprendre quelque chose. Mais on peut toujours lui donner un message et il en fait ce qu'il en veut. C'est ça la démarche. Par exemple, j'ai déjà entendu dire que le Saint-Esprit est descendu sur les disciples sous forme de vent. En réalité, il est bien descendu sur les disciples, mais c'était le bruit survenu qui semblait celui du vent, un, un vent impétueux. Nous pouvons aussi voir combien il est nécessaire d'avoir une connaissance réelle de la parole de Dieu. Comme nous l'avertit l'apôtre Paul, Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement de la parole de la vérité. Selon Timothée, chapitre 2, verset 15, Celui qui souhaite grandir dans la grâce, et dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, au-delà de devenir un vase d'importance choisi par Dieu, doit avoir un soin extrême envers sa vie spirituelle. Et s'efforcer quoi bah de, de, de progresser dans la connaissance de la parole de Dieu, déjà, puisqu'elle est la seule ancre à laquelle nous devons arrimer notre foi. La parole de Dieu est si importante qu'un psaume l'exalte dans chacun de ses versets. Le psaume 119, par exemple, le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit « Le ciel et la terre passeront, mais... » Mes paroles ne passeront point. Lorsque la reine Elisabeth II a été couronnée, on lui a offert une Bible. Ce fut le moment le plus éprouvant de toute de toute la cérémonie. En remettant la parole, le révérend officiant a dit « Votre Majesté, je vous remets la chose la plus précieuse que l'on puisse vous donner. C'est sans aucun doute un présent royal, la chose la plus précieuse que l'on puisse donner puisqu'elle est le produit de l'inspiration de Dieu. » C'est important ça. La démarche est aussi sans oublier la sagesse salvatrice. Pourquoi la sagesse salvatrice Tous ceux qui cherchent sincèrement la vérité ne doivent jamais cesser de lire la Bible, je vous l'ai dit. En elle, existe une sagesse salvatrice qui n'existe en aucun, aucun, aucun autre livre, puisque le christianisme n'est certainement pas fondé sur un livre imprimé, mais sur une personne vivante. Ceux qui croient en Jésus-Christ savent qu'il a existé, qu'il est venu... Et nous, nous allons découvrir ce qu'il a fait, puisque ça fait partie de tous les chapitres. On est au chapitre 3, et il y en a d'autres qui vont arriver. Vous comprendrez pourquoi Jésus est venu sur terre, qu'est-ce qu'il a tenté de faire, et pourquoi nous on a fait ça à Jésus, pourquoi on l'a crucifié. Je dis on, parce que moi je porte toujours une responsabilité dans, ça, dans, dans cet acte, puisque je suis quelque part l'indescendant de ceux qui ont fait ça. Je suis un homme imparfait, nous sommes des hommes imparfaits, et ce qu'on a fait à Jésus, eh bien, moi je porte un petit peu une responsabilité sur, sur une épine de sa tête, et sur l'épée. Et les clous qui ont transpercé son corps. Ce sont les écritures qui rendent témoignage de moi, dit Jésus-Christ. Le seul moyen d'obtenir une connaissance directe de cette personne et, en fait, de ses enseignements se trouve précisément dans la Bible. Les écritures sont utiles pour enseigner. Pourquoi Parce qu'elles sont justes. Quand elles sont bonnes, il y a des bonnes traductions, il y a des mauvaises traductions. C'est ça le problème. Là, vous allez me dire, mais alors, c est, c est, laquelle est la bonne Bible C'est laquelle Vous pouvez prendre la Bible d'Israël, vous pouvez prendre les Saintes Écritures, voilà, euh, moi j'ai une Bible ici qui est des traductions du monde nouveau, quelque part les livres se ressemblent tous, certains mots sont changés parce que la traduction peut-être a, a été mal interprétée, mais ça c'est pas très grave, ce qui est important c'est sur le fond de ce que la Bible raconte, la parole de Dieu prépare à la vie, à la lumière de l'action de Dieu. Sa parole nous éduque en fait et nous enseigne sur le chemin, euh, la véritable vie qui existe en, en Jésus-Christ. Il est impossible que l'Église puisse exister sans la révélation biblique de la parole du Seigneur. Sa parole nous donne la sagesse pour vivre. C'est un instrument, quelque part, éducateur. On a besoin d'être éduqué par rapport à ça. La grâce de Dieu nous enseigne à vivre. Comme dit le titre, elle nous enseigne. Les Écritures sont utiles pour convaincre. Oui, elles le sont. En d'autres termes, elles sont utiles pour montrer les chemins erronés de la vie. Elles sont précieuses pour convaincre et nous montrer le vrai chemin, le chemin de la véritable vie. La Bible convainc l'homme de son comportement erroné envers Dieu. Dieu est la vie, le menant à quoi Une sorte de conversion pour l'action du Saint-Esprit lui-même. Elle guide l'homme vers Christ et l'amène à trouver en lui une vie pleine et abondante. Dans la vie de combien de personnes cela s'est-il produit Les Écritures ouvrent aux hommes et aux femmes le chemin de Dieu, tout simplement puisqu'il existe en elle une sagesse qui sauve, la sagesse qui provient de Dieu lui-même. Il n'existe aucun autre livre capable de transformer des alcooliques, des prostituées, des homosexuels, des voleurs et des assassins, des viciés et des maniaques en créatures, puisque craintive envers Dieu est utile à la société. Les écritures sont utiles aussi pour nous corriger. Tout dans la vie, idées, positions, comportements, enseignements, théories, théologie, valeurs éthiques, etc., doit être prouvé et mis en comparaison avec les enseignements bibliques. S'ils sont contre ces principes de base, ils doivent être rejetés, car la Parole de Dieu, elle, corrige non seulement des idées, elle donne aussi directement des directives afin de corriger la vie de l'homme lui-même, des nations du monde. Nous devons tous développer notre capacité intellectuelle. C'est inné entre nous. Nous sommes venus sur Terre pour développer notre capacité intellectuelle, d'une part, pour connaître, pour spéculer aussi. Cependant, tout doit se faire à la lumière de Christ. Ce serait bien. Étant mis à l'épreuve devant le témoignage total des Écritures, si cela arrivait réellement, beaucoup de choses qui surviennent dans la vie de chacun d'entre nous, dans nos foyers, dans les groupes sociaux, dans les relations humaines, dans la vie nationale et universelle, seraient différentes. La révélation divine en Christ est la preuve que l'homme doit se confronter à beaucoup de, de difficultés dans sa propre vie et surtout à se soumettre à la dévalorisation de toutes les vanités de la vie. Jésus-Christ en personne est ferme par rapport à ça. Et ça brise les frontières que nous avons créées entre Jésus et le mal, ou alors Jésus et Dieu. Ça nous permet de comprendre qui est le mal, qui est Dieu. Qui sommes-nous, nous, personnellement les Écritures instruisent dans la justice, ça c'est très important parce que elles développent le sens de la justice et préparent l'homme à la pratique des bonnes œuvres, pour laquelle Dieu a créé la parole divine, éduque l'homme et l'humanité sur le chemin de la justice, qui est l'une des vertus les plus absentes quelque part dans notre misérable vie. C'est à la lumière de la parole de Dieu dont la révélation finale est le Christ. Que nous parvenons à la justice. On raconte que Frédéric le Grand Roi avait eu l'intention d'étendre des limites à ses jardins, à côté de son palais. Il avait une espèce de propriété privée qui appartenait à un, à un meunier. Certains fonctionnaires du palais allèrent voir le modeste producteur de farine pour lui communiquer que le roi avait besoin de sa terre. Et lui, par contre, demandèrent quels en étaient le prix. Le meunier répondit ceci, qu'il ne voulait pas le vendre, car le moulin était autant à lui qu'à la Prusse était au roi. Frédéric le fit venir et mit tout en œuvre pour effectuer l'achat. Le meunier répondit que là était mort son grand-père et que là étaient nés ses enfants. Il refusait de la vendre, quel qu'en soit le prix. Perdant patience, le puissant monarque lui demanda « Vous ne savez pas que je peux prendre vos terres sans payer hein Vous l'auriez pu s'il n'existait pas une justice, rétorqua le producteur de farine. » Frédéric, enchanté par cette réponse, dit au meunier « Voisin, restez à vos terres. » Un siècle plus tard, en arrière, petit-fils du meunier, traversant euh, finalement des difficultés financières lui-même, fit savoir au gouverneur, d'alors qu'il était prêt à vendre son moulin, le roi descendant, en fait, euh, de Frédéric le Grand, lui envoya le message suivant. « Mon cher voisin, le moulin, ni à moi ni à vous, il appartient à l'histoire. Il vous est donc impossible de le vendre, hein, et à nous de l'acheter, par conséquent. Mais comme les voisins doivent céder mutuellement, je vous remettrai un ordre de paiement que vous pourrez retirer au trésor il est probable qu'aujourd'hui des siècles plus tard ce moulin n'existe plus mais il reste en tout cas pour toujours dans l'histoire comme le symbole du sentiment de justice qui doit subsister dans le cœur des grands hommes dieu est justice sa parole nous guide sur le chemin d'une vie où réellement il y aura une justice dans les rapports entre dieu et l'homme entre les hommes eux-mêmes entre les groupes sociaux et les nations elle est la source de cette justice qui se traduit finalement par un nouveau genre de vie et de relation. Nous devons l'étudier en visant non seulement une édification personnelle, mais aussi pour devenir un instrument utilisé par Dieu pour sauver d'autres personnes en détresse, d'autres personnes malheureuses ou d'autres ignorants, d'autres personnes égarées, pour conforter des vies et réveiller l'homme et la justice. Nous sommes enflammés par Dieu pour une vie de responsabilité, de sensibilité envers nos prochains. Voilà pourquoi il faut lire la Bible. Voilà. Pourquoi il faut être enseigné. Ce chapitre est terminé. La semaine prochaine, dimanche prochain, nous parlerons un petit peu plus de la prière. La prière est importante. Je vous expliquerai là, selon les données que je possède et selon mon savoir, pourquoi il est très important de prier. Et qu'est-ce que ça fait quand on prie. Qu'est-ce qui se passe après? Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour le chapitre numéro 4 sur les pas de Jésus. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, allez en paix. Et portez-vous bien, faites attention à vous à la semaine prochaine. Retrouvez-moi chaque semaine avec de nouvelles vidéos. Nouveaux contenus, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas fait. Un pouce bleu, ce sera toujours appréciable pour la chaîne et pour notre soutien.